Nombre caché et unique dans la ligne 4 Nombre caché dans la colonne 8 Nombre caché et unique dans la ligne 2 Nombre caché et unique dans la ligne 4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 Nombre caché dans la colonne, 8 Nombre caché dans le grand carré, 2 Un groupe de nombres nus et isolés dans la ligne Nombre isolé et nu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 Nombre caché et unique dans la ligne 7 Nombre caché dans la colonne 6 Nombre caché dans le grand carré 5 Nombre isolé et nu